Bonjour, c'est Virginie du Pérou en direct du Dejazet avec Ramon Pinault et Roger Nimot pour l'émission Radar numéro 137. L'amiante tue... <rire> sera diffusé exceptionnellement demain, dimanche 4 décembre. Alors, c'est Virginie qui vient de lancer l'émission. Donc moi je, je suis à la place de Marc, parce que malheureusement Marc, euh, pour des raisons à la fois professionnelles et familiales, ne peut pas être avec nous. Et donc là, on, on sort de, de la librairie euh, le, du Monde Libertaire, où euh, Virginie a fait une intervention donc par rapport euh, à son livre « amiante et mensonges d'autres perpétuités » sous qui fait journal de Paul et Virginie. Et donc je voulais vous lire un petit peu ce qu'il y avait sur, sur cette affiche qui est très intéressant pour le débat d'aujourd'hui. Donc, l'amiante cause en moyenne plus de 100 victimes par jour à travers le monde et plus de 10 France tous les jours, tous les jours. Alors, déjà, bah, on va partir là-dessus parce que Virginie, elle, euh, son père est mort d'un mésothélium, mais ce n'est pas une maladie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est à Aulnay-sous-Bois, euh, quand il était écolier, il a respiré des poussières d'amiante. Et par contre, Ramon Pinot, qui est avec nous, il nous en parlera tout à l'heure, lui, son père est mort aussi d'un mésothélium, mais c'est une maladie professionnelle, mais, mais pas reconnue comme maladie professionnelle. Et malheureusement pas reconnue comme maladie professionnelle. Donc Virginie, si tu veux un petit peu euh, lancer en, le débat par rapport à ce que tu as vécu euh, par rapport à, à l'amiante dans ta famille. Voilà. J'arrive madame, j'arrive. J'ai per... me... ah. perdu je me ma grand-mère Simone du Pérou d'un mésothélium, c'est-à-dire un cancer de la plèvre en Merci. 1978. Quand j'avais 5 ans, elle est décédée en 10 mois. Merci, monsieur. Et elle n'avait pas travaillé l'amiante. Et toute sa vie, mon père, son plus jeune fils, s'est demandé où elle avait pu être contaminée. On n'a jamais compris jusqu'à ce que ce soit le tour de mon père en juin 2014. Il déclare une pleurésie. Et euh, on va lui annoncer à lui aussi un cancer de la plèvre. Donc, euh, cancer spécifique d'une exposition à l'amiante. Et on ne comprend pas plus puisque Paul, mon père, refait son parcours professionnel et me dit euh, « ça ne peut pas être une maladie professionnelle, voilà, j'ai refait mon parcours, euh, l'amiante, j'ai été en contact avec ça, ça peut se compter sur les doigts d'une main, jamais en milieu fermé et jamais sous sa forme friable ». Et puis, euh, deux mois après le diagnostic de mon père, à la une du Parisien, on tombe sur, euh, sur cette information empoisonnée sans le savoir et on va découvrir ce qui s'est passé au Aulnay-sous-Bois entre 1938 et officiellement 1995. C'est-à-dire qu'une entreprise, le comptoir des minéraux et matières premières, le CMMP, a broyé de l'amiante en plein centre-ville au milieu de trois écoles, Ma famille était riveraine, comme la plupart des victimes retrouvées. Plus de 300 à ce jour et recensées uniquement par les associations, notamment Banasbestos France. Banasbestos veut dire interdire l'amiante, c'est une association qui fait partie d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. On va découvrir les choses comme ça et on comprend par la presse et notamment par la mobilisation de Banas Bestos qui va obtenir un, une médiatisation nationale. On comprend l'origine de la contamination familiale. Donc c'est dans ton livre, c'est incarné un, un, un peu au, au jour le jour. Tu vas raconter euh, la descente aux enfers euh, de ton père Paul. C'est pour ça que c'est sous-titré « Journal de Paul ». Et Virginie, parce que ce sont à la fois des notes qu'a pris, qu pris ton père, oui. euh, voyant euh, sa santé euh, partir euh, on là, vers, vers, vers la fin, et toi, de ton côté, euh, après coup, tabassé par la mort de, de ton père, euh, découvrant l'origine de la mort de ta grand-mère, euh, ne sachant pas encore ce qui allait arriver euh, par, par rapport à Stanley, qui était... Euh, le, un des chiens de la famille, euh, tu, tu vas te relever en fin de compte de ce coup en écrivant. Et en fin de compte, ce livre, c'est un peu une auto-thérapie. Euh, C'est-à-dire tu, tu, tu lâches euh, tout ce qui t'est tombé dessus, et notamment ces rapports euh, extrêmement euh, euh, malsains avec une médecine et un ordre des médecins, une médecine française euh, qui traite le patient, on va dire, même même pas par-dessus la jambe, c'est-à-dire que, que, comme, comme une espèce de variable euh, dont il n'y a pas vraiment à s'occuper, et donc ton père va passer à côté à l'époque de, entre guillemets, la, la, la seule thérapie euh, qui aurait pu peut-être euh, lui permettre de survivre au mésothélium. Alors, est-ce que tu veux nous parler justement de ça, de pourquoi une thérapie qui a été mise au point, qui pourrait permettre à tous les gens atteints de mésothéliome de, d'avoir un espoir de survie. Pourquoi cette thérapie, alors qu'elle était, je crois, en phase 4, n'a jamais reçu son autorisation Voilà, ça, ça, je trouve ça assez scandaleux. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre euh, quand je suis sur le point de publier le, le livre. Je découvre qu'à la fin des années 90, 1990, il y a eu un protocole de soins du... Du cancer de l'amiante, du mésothélium, qui avait été euh, euh, initié à Marseille et à Créteil. C'était un, un traitement à base, c'était de l'immunothérapie avec de l'interféron, mais moi je ne suis pas scientifique, hein, je ne suis que, que témoin de, de, <coughs> de ce que l'amiante peut faire. Et le toxicologue Henri Pezras en parle dans un texte qui date de 2008, c'est-à-dire un an avant son décès en février 2009. Et il demande à l'époque un petit peu des comptes pourquoi, euh, pourquoi, ce, pourquoi ce protocole n'a pas été mis sur le marché. Effectivement, il était apparemment en phase 4. Et pour les patients atteints de mésothéliome au stade 1, euh, il était efficace. Il y a des gens qui, à l'époque, on ont bénéficié et qui ont été sauvés. Ils ne sont plus considérés comme étant en rémission. Il y a des, des victimes de l'usine éternite de Casale Monferrato en Italie qui ont passé la frontière et qui se sont fait soigner à Marseille et qui ont survécu. Mais en phase 4, et alors qu'il fonctionnait quand le mésothélium était détecté à un stade précoce, il n'a jamais été mis sur le marché. Donc j'en ai discuté à l'époque avec Annie Tebomoni qui est sociologue et chercheur en santé publique. Elle était la compagne d'Henri Pezra. Elle est présidente de l'association Henri Pezra, dont je suis membre et euh, porte-parole de Banasbestos France et elle m'a dit, à l'époque, avec Henri, on a eu la réponse suivante, officiellement, il n'y avait pas assez de victimes. Je lui ai dit 10 morts par jour en France, une centaine en moyenne dans le monde, c'est énorme, qu -ce qu'est-ce qu que tu en penses vraiment Et après discussion, on a pensé qu'il valait mieux certainement d'après pour, pour tous ces gens-là, que les victimes de l'amiante ne témoignent pas. Ça, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai voulu vraiment publier le témoignage de Paul. Puisque le protocole actuel de soins le plus courant, bien qu'il y ait des essais thérapeutiques quand même depuis 2015, depuis le décès de mon père, c'est un protocole de chimiothérapie, cisplastine alimta, qui n'est absolument pas efficace, qui est complètement inopérant. C'est le cancer des ouvriers et les ministres de la Santé successifs n'ont pas donné les crédits pour la, pour la recherche, on est au point mort, Alors, tout le monde meurt. Je vais je vais te laisser respirer un peu oui. et boire ton café et, et donc je vais en profiter justement Merci. parce qu'on est là par rapport au cancer professionnel. Donc ton père, lui, son esotérium ne va pas être reconnu en tant que cancer professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un oui. petit peu comment tu as vécu ça et comment ton père a vécu ça Eh bien, <coughs> mon père euh, tombe malade. Il a 63 ans, à ce moment-là. Il est donc en arrêt maladie. Au début, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à ce que le, le, notre médecin généraliste, euh, au vu des, des analyses qu'il avait fait faire, euh, nous déclare tout de go. Ah bah oui, c'est l'amiante, c'est une saloperie. Et ça a été le seul commentaire. Nous, à l'époque, l'amiante, on n'avait jamais entendu parler, on ne savait pas. Il nous aurait dit, euh, c'est la tuberculose, ça nous aurait fait le, le, même, le même effet, quoi. C'était, bah, pas de chance, euh, euh, mais il n'a pas dit, euh, c'est une maladie professionnelle. C'est après, après coup, euh, euh, bon, la, la, la maladie a, a évolué euh, assez vite. Mon père a subi une première opération, il a été bien à peu près euh, 8-9 mois. Il a, il a rechuté et là, c'est allé très vite, euh, puisque l'hôpital l'a réopéré et a, a constaté qu'il n'y avait, avait plus rien à faire, que ça, ça allait aller assez vite. Et nous a donné le choix entre euh, le garder en soins palliatifs ou le, le, le, le laisser retourner au domicile familial et finir, et finir sa vie comme ça. Solution qu'on a choisie. Euh, il était uniquement les, les derniers temps sous morphine, c'est-à-dire quand il était sous morphine, bon, il n'était il était plus lucide, il râlait doucement. Euh, et quand il n'était pas sous morphine, les périodes où il n'était pas sous morphine, alors là, il dégustait bien et c'était insoutenable. Euh, ce qui fait que quand. Quand il est décédé, on ne va pas dire que c'était un soulagement, mais vraiment, plus possible, c'était plus possible pour lui. Et du fait qu'il était en arrêt maladie 63, 63 ans, il devait avoir à l'époque, la retraite était à 65 ans, il est mort à 64, il n'a jamais connu la retraite, évidemment. C'est une façon de résoudre aussi les problèmes de, de, de, de retraite et de financement des retraites, quelque part. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis, donc ça c'est en quelle année que ça s'est produit en, en 1980. En 1980, 1980. Donc à l'époque, l'amiante, nous, on ne connaissait pas. C'est à partir de là où euh, j'ai commencé à, au hasard de lecture, dans l'après, des petits articles sur l'amiante, le, sur, sur les décès, euh, les cancers provoqués par l'amiante ou quelques rares documentaires à l'époque à la télévision où j'ai commencé à m'intéresser à, à ce problème et à voir que ce n'était pas un cas particulier, ce n'était pas la malchance, c'était vraiment euh, quel, quelque chose qui était connu, qui était connu des, des entreprises, mais qui sciemment retardait le, le moment d'interdire l'usage de l'amiante. Le, le, et toi, Virginie, c'est aussi par la presse que, que strictement par hasard, d'un coup, tu vas découvrir que, que l'histoire t'a épargné, parce que toi, tu n'as pas vécu à Aulnay, mais que par contre, ton père et ta grand-mère ont été exposés. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette découverte quand tu l'as faite et puis qu'est-ce qui s'est passé après cette découverte ben, Le monde nous est tombé dessus, Enfin voilà, une fois de plus, l'enclume qui nous tombe sur la tête, parce qu'on apprend donc euh, que mon père a un mesothélium officiellement en septembre 2014, et le 26 novembre 2014, à la une du Parisien, aujourd'hui en France, on tombe sur Empoisonné sans le savoir, et euh, la une parle d'une histoire d'écoliers contaminés au aulnés sous bois, et, euh, et Aulnay c'est le berceau de, de la famille, précisément le vieux pays d'Aulnay et mon père a vécu là de sa naissance jusqu'à ses 18 ans et demi, 19 ans avant de partir pour la Nièvre où moi je suis née, je suis sa fille unique et on comprend du coup que ma grand-mère a été empoisonnée à cet endroit là on comprend donc, euh, on comprend tout d'un seul coup grâce à cet épisode de médiatisation nationale. Et donc, elle est morte en quelle année, ta grand-mère Ma grand-mère est décédée le 25 juin 1978, exactement. Elle est tombée malade à l'été 1977. Ça a commencé, comme mon père, par une pleurésie. Et puis, à l'époque, euh, il n'y avait pas de talcage possible. Alors, le talcage, c'est une, une intervention qui consiste à, à coller avec du talc les, les, les deux parois de la plèvre pour que les, les pleurésies, le liquide émis, euh, ne, ne se reforme pas et ma grand-mère à l'époque n'a pas pu en bénéficier, ce qui fait qu'elle était ponctionnée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça a duré dix mois. Donc il s'est passé plusieurs décennies entre le décès de ta grand-mère et, et, et le décès de ton père et le fait que tu t'aperçoives que tout ça n'était pas, pas de, la, de la faute à pas de chance. Bah, dans les années 90, mon père voit Henri Pezra à la télé, le toxicologue dont j'ai parlé tout à l'heure, et il me dit... Euh ce qu'a eu ta grand-mère a été causé par l'amiante mais ta grand-mère n'a pas travaillé l'amiante où est-ce qu'elle a pu être en contact avec ça où est-ce qu'elle a pu respirer ça et puis euh, effectivement il y a eu un temps de latence très différent pour ma grand-mère ma famille qui tolnait début 1961 euh, pour ma grand-mère il y a eu 16 ans de temps de latence pour mon père il y a eu plus de 53 ans voilà donc le, les, les maisons des Lyons... C'est euh, du jour au lendemain ou plusieurs décennies plus tard ben, Ça peut être quelques années. Les, les pneumologues disent euh, un temps de latence en moyenne de 20 à 40 ans, ce qui est une hérésie, parce qu'il y a des cas, notamment le cas d'un petit garçon qui euh, apparaît dans une vidéo. Euh, C'est une émission belge des années 80. Il aidait son père simplement à, à nettoyer sa moto et les freins contenaient de l'amiante. Et ce petit garçon de 10 ans, au bout d'un an seulement à développer un mésothélium. Alors que sur Aulnay, on a des, des, des dames riveraines de l'usine. Alors je précise que de nombreux riverains ne, ne connaissaient pas la nature de l'activité du comptoir des minéraux et matières premières. Et là, il y a quelques années, il y a des, des dames qui avaient été riveraines toute leur vie, qui l'ont développé à plus de 90 ans. Il y a un temps de latence très très variable avec, euh, avec ce cancer spécifique dû à l'amiante, qui touche principalement enfin, les cas les plus généraux. Les plus courants, c'est la plèvre, mais le mésothélium, c'est aussi euh, le cancer qui attaque le péricarde, donc l'enveloppe qui entoure le cœur, ou le péritoine, l'enveloppe des intestins. Et donc c'est un cancer spécifique, mais alors comme c'est un cancer spécifique, Ramon, <coughs> comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une autopsie et qu'on n'ait pas, euh, à, à posteriori, euh, classé le cancer de ton père comme un cancer professionnel Alors, je que, qu'à euh, l'époque, comme on, on connaissait Donc, on absolument. En 1980, quoi. 1980, nous, l'amiante, on la n'avait jamais entendu parler de ça et on n'a pas supposé que c'était. Euh, c'était dû à, à, à, son, à, à, à son travail, à, à, à, à l'environnement dans l'usine où il travaillait. Alors, s'appelait comment cette usine. C'était une... à, à la plaine saint denis C'était une usine qui s'appelait à l'époque Tréfilerie et la du Havre, parce que le siège était au Havre, mais ils avaient une douzaine d'autres sites dans, dans toute la France. Et euh, euh, l'usine de, de, de Saint-Denis d'ailleurs a été complètement démantelée en 1983, trois ans après la mort de, de, de mon père. Elle a été complètement démantelée. Euh, ça a été ensuite, euh, ça s'est appelé, ils ont changé de nom, ça s'est appelé Trefineto, puis ça a été repris, racheté par Péchinet. C'est Péchinet finalement qui a, qui a racheté ça. Et au cours, justement, comme à la suite de, du décès de mon père, j'ai commencé à, à, à m'intéresser à ce problème de l'amiante, bah, c'est là que j'ai vu que sur un autre site de la même, de la même entreprise, euh, dans, le, dans le Calvados, dans Calvados à dives sur mer il y avait eu des problèmes, plus, plusieurs décès dus à, à l'amiante, des cancers, et que les victimes s'étaient constituées en collectif des victimes de la l'amiante. Et il y avait intenté un, un procès à, à l'entreprise. Euh, les formalités ont duré 18 ans à peu près. Le, finalement, le jugement rendu a condamné l'entreprise euh, à, à, à indemniser la caisse maladie, la caisse d'assurance maladie et le, et le collectif des, des victimes de l'amiant la, à 2500 euros chacun, c'est-à-dire rien, rien. Des montants ridicules. Est-ce qu'il y a eu une évaluation du nombre euh, de personnes euh, touchées euh, directement par ces activités industrielles Alors, dans, dans l'usine dans de, de, de, de, de Dives-sur-Mer, euh, C'était euh, une quarantaine de personnes, euh, je crois, à l'époque. Mais sur les autres sites, j'avoue que je, je ne sais pas. Et même dans l'usine où travaillait mon père, je ne sais pas non plus. Et comme elle a été démantelée euh, trois ans après, il n'y a plus de traces. Maintenant, ce sont, ils ont construit des bureaux à la place, ça a été euh, fini. C'était l'époque où on liquidait toutes les usines, parce qu'il y en avait tout un paquet, toutes les usines de la Plaine-Saint-Denis, euh, quand on a commencé. Là, là, pour le stade de France, voilà, c'était. Donc, donc dans cette zone-là, il y a de la pollution à amiante, c'est-à-dire ça n'a pas été fait en confinement. Il y a s'il y, y avait, je dirais, s'il y avait que de la pollution à l'amiante. <rire> Ça serait déjà un peu restreint, mais il y avait des pollutions à, à tout un tas de choses, et notamment, par exemple, tu parles du, de le, la construction du Stade de France. Si on se souvient bien, avant, avant, voilà, c'était, c'était les, les, les, les entrepôts de les gazoducs, et quand ils ont commencé à fouiller le sol, ils ont tiqué un peu. Il y avait encore des, il y avait encore des, des traces, mais bon. Il y avait la Coupe du Monde qui arrivait, il fallait, quand même, il fallait quand même le construire, ce stade. Il fallait balayer sous le tapis. Voilà. Est-ce que justement cette politique, moi, moi j'ai appris par euh, Virginie qu'en France, il y avait une seule usine qui était capable en fin de compte de, de, de dégrader la montre pour la rendre euh, inoffensive et, et donc c'est quand même assez étonnant quand on voit qu'il y a plus de 100 victimes jour dans le monde à cause de l'amiante, enfin, euh, reconnues, je dirais, plus de 10 par jour seulement en France. Donc la, la France totaliserait 10%, alors qu'on représente moins de 1% de la population mondiale, ce qui, corré... ce qui veut dire qu'il y a un facteur 10 en France par rapport au reste du monde sur le problème de l'amiante. Et en France, il y a... Qu'une seule usine, qu'un seul industriel qui a des fours capables de chauffer à plus de 1700 degrés les fibres d'amiante pour, pour les transformer en, dé en déchets nocifs, euh, inertes. Et par rapport à ça, euh, et par rapport au fait qu'on a eu euh, ces trois dernières années euh, beaucoup de campagnes où, où, où, où l'État prétend s'être occupé de, de notre santé, euh, quelle est un peu ta, ta réflexion par rapport à tout ça C'est-à-dire que, est-ce qu'on est qu ne prend pas pour des truffes moi, moi je sais, il y, y a eu du brisol. Je me souviens d'une vidéo d'une dame, elle, elle ramassait dans son jardin euh, comme du coton. Et elle a appelé la, la préfecture, et, et, et euh, bon c'était de l'amiante, hein, mais on, on l'a envoyé euh, pêtre. Hein, et, en fin de compte, souvent on dit que l'aménance se dégrade en, en quelques décennies et elle devient dangereuse. Mais quand il y a un incendie, c'est en, en quelques heures, parfois en quelques minutes, qu'elle se trouve libérée. Parce que souvent elle est prise d'enduit et quand on chauffe du ciment, bah, elle se transforme en poussière. Et par rapport à ça, euh, les préfets, non seulement euh, ne font rien, mais suite à une catastrophe, ils ne déclenchent pas euh, un, plan, un plan hors sec pour aller décontaminer les jardins et les habitations qui se, qui se sont trouvés pollués euh, par des fibres d'ambiance. Qu'est-ce qu qu que tu penses de, de ce double langage de l'État Moi, je ne suis pas étonnée du langage des, des autorités. Quand on reprend le, le scandale d'Aulnay, c'est hallucinant. En 1995, l'alerte est lancée par... Euh, Nicole et Gérard Voade. Euh, Nicole est en train de, de perdre et va perdre en juin 1995 son, son frère, Pierre Léonard, qui, euh, qui, comme elle, a été riverain du, du comptoir des minéraux et matières premières. Il va mourir à 49 ans d'un mésothélium. Tout ça parce qu'il a habité à côté du CMMP. Et Nicole et Gérard Voade pendant des années, vont faire face au aux autorités et vont avoir toutes les peines du monde à faire connaître ce scandale sanitaire et quand ils obtiennent en, en 2001 euh, de l'agence régionale de santé euh, de, parisienne pardon, la promesse de contacter les, les anciens écoliers les riverains et les, les ouvriers de cette usine la promesse ne sera tenue que partiellement euh, courant 2015 sur une partie seulement des écoliers les, les riverains, enfin des anciens écoliers, les riverains et les travailleurs sont oubliés dans l'affaire et mon père a fait partie des, des rares, peut-être du quart des écoliers contactés et il va recevoir en mai 2015 un courrier de l'ARS, vous avez pu être exposé à des poussières d'amiante euh, contactez votre médecin généraliste et en gros il va vous prescrire l'examen de référence qui est le, le scanner thoracique mais c'est un courrier qui n'est pas euh, alarmiste du tout et la plupart des, des, des anciens écoliers euh, ne l'auront pas reçu donc euh, l'ARS a travaillé à minima sans concertation de plus avec les associations qui, euh, qui sont sur cette affaire depuis 1995 et l'état euh, s'en fiche complètement je précise aussi qu'à l'époque le directeur de l'ARS de Paris Île-de-France c'était monsieur Claude Evin. donc oui, là, voilà euh, donc euh, ministre sous François Mitterrand qui a tout fait pour euh, retarder l'interdiction de l'amiante euh, dès 1991 au niveau européen donc, c'est purement scandaleux. Mais moi, je ne suis absolument pas étonnée, après, en septembre 2019, quand arrive Lubrizol, d'entendre le préfet, là-bas, sur place, dire qu'il n'y a aucun danger, ce qui Alors, est qu une hérésie. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de Vladimir Poutine Il a relancé le commerce de l'amiante hum. entre la Fédération de Russie et les hum. États-Unis d'Amérique, avec la complicité... De, de, de, de Donald euh, oui. euh, voilà. que heureusement les américains ont, ont réussi à, à renvoyer dans, dans les cordes mais seulement moi je me souviens avoir vu des balles D'amiante avec carrément la photographie de Trump oui euh, envoyée et, qui, et qui, venait de, qui venait de Russie, et on se félicitait euh, de, du retour du commerce de l'amiante. Alors, comme, comment expliquer qu'au euh, au niveau, il y a quand même une organisation mondiale de la santé, il me semble, l'OMS, au, au niveau de, de l'ONU, euh, on sait que, allez on va dire, grosso modo, il y a 100 morts jour à cause de l'amiante. De nombreux pays maintenant, de plus en plus nombreux pays, cest moins d'une centaine, mais quand même, l'amiante est interdite. 67 pays exactement. 67 pays, mais sur plus de 400, donc c'est quand même euh, rigiqui. Comment, comment est-ce que tu peux expliquer qu'au niveau des instances internationales, alors que la dangerosité de l'amiante est connue depuis des décennies, il n'y a pas euh, une, une alerte de santé de la part de l'OMS comme, comme on a eu par rapport à mm -hmm. des coronavirus mm -hmm. disant attention là euh, il faudrait que tous les pays déjà interdisent la commercialisation, oui. euh, l'extraction, la commercialisation, la transformation et après mettre en place des politiques pour retirer cette cet amiante, qu -ce, qu'est-ce que tu penses de ça ben Moi je pense que l'industrie de l'amiante est toujours très puissante, d'ailleurs ils n'emploient plus le mot amiante mais le mot chrysotile à la place. Le chrysotile, c'est l'amiante blanc, c'est une des six variétés mais une des trois plus courantes et la plus utilisée dans l'industrie c'est l'amiante blanc, donc maintenant... Euh, L'industrie du chrysotile est toujours à la manœuvre et puis euh, continue à promouvoir ce, ce produit. Ah qui... oui, on fait comme, comme disait Jean Jaurès. Quand on ne peut pas changer les choses, on change le nom. C'est ça. Donc l'amiante blanche devient chrysotile. C'est Et donc maintenant, on peut voir, des, de, de, on peut acheter du chrysotile. Ben oui. En euh, toute, en toute sécurité. C'est ça, voilà. tout à fait. C'est ce que ces gens-là disent et on voit encore des, des spots à la, la télé, notamment du, en Asie du Sud-Est. etc. les industriels, ils sont protégés par, par les préfets parce que la majorité de l'amiante, qu'elle soit bleue ou blanche, euh, a, ou a, été, a été vendue euh, aux armées. Et là, on a le, le problème de l'ex-Foch, de l'ex-porte-avion Foch, qui a été revendu par la France au Brésil, qui est, qui est devenu le sao Paulo. Maintenant, le Brésil l'a désarmé. Et ce, ce bateau a fait tout un périple jusqu'en Europe, il a même été jusqu'à Istanbul, jusqu'en Turquie. La Turquie a dit euh, vos ordures vous les récupérez et là il est retourné dans les eaux brésiliennes. Oui. Euh, normalement la France s'était engagée quand elle a vendu lex foch à, à sa responsabilité par rapport à son, à son démantèlement. Oui. Euh, où est-ce que ça en est cette histoire Qu'est-ce que fait le gouvernement français Ah ben le gouvernement français il ne fait strictement rien et le réseau Banasbestos notamment n'a pas arrêté de l'interpeller tout l'été pour qu'il se préoccupe du problème puisque la, la France est responsable de lex poche devenu Sao Paulo. Donc effectivement il y a eu un périple... Euh, en, en Turquie, où là, euh, des, des organisations se sont euh, ont fait en sorte que, que ce porte-avion euh, toxique ne soit pas désamianté dans des conditions euh, bah, désastreuses. Et ça représente combien de centaines de tonnes Oh là là Alors, euh, tout est sur le tonnes. oui, oui, il y a plusieurs centaines de tonnes. Alors. Il est comparable en tonnage d'amiante, on va dire, au, au Clémenceau à l'époque. D'accord. Euh, donc, il y, y, y en a plusieurs centaines, hein, mais euh, les chiffres exacts, de toute façon, on les trouve sur le site de Banas Bessos, France. Et pour l'instant, là, il est de retour dans les eaux brésiliennes et, et le gouvernement français, de toute façon, ne, ne réagit pas, ne se préoccupe pas du problème. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a le risque qu'ils finissent démantelés par des enfants indiens euh, sur une plage échouée euh... Ben, C'était le, le risque, tu veux pardon Ramon, vas-y. c'est ce qui se passe actuellement euh, pour, pour un autre, un autre vaisseau euh, au, bin, au Bangladesh où, où là ce sont effectivement des enfants ou des ou des jeunes des jeunes adultes qui, qui, démantèlent, qui démantèlent ces, ces bateaux à, sans, protec sans protection On voit, il on, on, bon, y a eu un, un documentaire. Et, il y a quelques temps sur Arte où on, on interrogeait des, des, des hommes malades qui avaient je crois 35 ans mais qui en paraissaient le double, qui, qui, qui, ne, qui, qui, qui respirent de plus en plus mal et parce qu'ils parce qu travaillent alors et, et qui qu savent que c'est ce, ce travail qui les, qui les tue mais il n'y a pas de travail, c'est ça ou rien donc ils continuent. Et, alors... Et nous, on se, on se décharge dans des pays euh, en voie de développement, comme on dit, pour, euh, Alors, pour faire le sale boulot. Il y a, une, il y a un site internet qui s'appelle Shipbreaking Platform. C'est la plateforme de, dé de démantèlement des navires qui explique tout ça en détail et qui y recense le nombre d'accidents du travail et le nombre de morts. Alors donc sur la vidéo, moi je mettrai justement des petits liens. Oui. Donc euh, tu as parlé de Banabestos, je mettrai le lien vers Banabestos. Oui. Le site que tu que tu viens de faire, je mettrai un lien. Et là, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement lourd, voire un peu morbide, on va passer sur un, un petit plus test avec notre ami Pierre Merachkowski, qui nous a fait le, la gentillesse de, de, de venir. Voilà, c'est à toi, Pierre. Bon, bonjour, euh, donc je te donnerai aussi cette brochure, là. je te la donne voilà, comme convenu, voilà. qui s'appelle donc « Inclusion, parité et société ». Et donc, donc je pense que tous mes films et tout ce que j'écrirai porteront ce titre, inclusion, parité et société. Voilà, comme ça au moins la ligne est claire, et on peut comprendre que je suis quelqu'un dans un certain consensus, puisque je défends l'inclusion, la parité et la société. Voilà, comme ça le problème sera réglé. Bon, donc le texte que je... c'est la suite, ça s'appelle donc, pour en finir, avec l'héritage de mai 67. Vos questions surprenantes ne me surprennent pas. Hors sujet, hors sujet, hors sujet, avait rageusement écrit sous mon blog autogéré, un des producteurs de vos documentaires d'autopromotion, en précisant que mes commentaires concernant mon intervention, que j'ai fait qualifier de parfaitement crétine dans le documentaire de Pierre-Carles d'autopromotion du philosophe Paris 8 Bourdieu, s'inscrivaient manifestement dans. ah, encore une manifestation manifeste, manifestement. Décidément, l'héritage de mai 67 n'a pas fini de rentrer vos remerciements successifs. Manifestement, ah, c'est l'imminence même et manifeste inutile de tourner autour de l'estrade d'où s'exprimaient les plus grands orateurs de la révolution bolchevique internationale. Mon refus de toute forme de comité central, reposant exclusivement sur la non-résolution d'un complexe de d'Oedipe qui renforce sous couvert d'une idéologie mon refus de tout engagement que je qualifierais de sexuel, a renforcé les petites bourgeoises. Doré qui, sous un autre couvert de cette révolution permanente de ce ringard de docteur Guevara, ont participé à l'anortissement du service public de l'audiovisuel ORT France Culture, programmé par Laura Adler, qui nota dans un ouvrage de référence unanime que Marguerite Duras était une ivrogne. « Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, sommes des petits bourgeois ivrognes, » comme dit Laura Adler. « La mise à ma disposition de mon logement par ma mère, L'épouse de mon père explique qu'il et elle disent « Ah ah, tu payes par le loyer !» Et à l'exception notable de l'autiste femme qui a approuvé l'ensemble de mes positions politiques devant des sardistes, éliminés par les flammes dansantes d'un feu grésillant dans la cour d'un squat placé sous l'autorité secrète d'un représentant de la mairie, il ou elle ajoute « Si tu devais payer un loyer, tu ne dirais pas. Si tu devais payer un loyer, tes discours, tes discours, et elle, elle n'est pas du tout comme moi. » « Elle ne paye pas de loyer à Zagreb, Zagreb son père a été chassé du Parti communiste par le faux Tito Ceaucescu, manipulé par son épouse. Ma mère n'a jamais manipulé mon, mère, mon père. Elle, contrairement à ma mère, qui n'a jamais été manipulée par mon père, elle est anorma, am, am, amorale parce qu'elle dépense tout son fric avec des dealers et en agissant ainsi, elle est parfaitement anormale parce qu'elle œuvre pour la défense d'une structure fondée sur l'exploitation des dealers par des chefs d'État et en ce sens, je dis bien en ce sens, et je ne tiens pas à préciser de quel sens il s'agit, elle, elle, elle est anormale, et moi aussi je suis normal parce que je ne paye pas le loyer, je paye le téléphone mobile fixe, et mes discours, en admettant que je prononce des discours, il semblerait que sur ce point précis, j'étais, et je suis encore, euh, calomnié. je ne tiens aucun discours, je n'ai jamais tenu aucune sorte de discours, et c'est inutile de claironner en ma présence, et je le sais également en mon absence, je n'ai jamais dit que j'étais testé les professeurs de Paris 8 Et donc, il est, excusez-moi du terme particulièrement abusif, de prétendre que le sens, d'ailleurs quel sens, que je me suis donné à ma vie, repose sur l'évidente observation que je ne suis pas contraint de payer un loyer, parce que ma mère m'a donné, ou prêté, en tout cas je ne l'ai pas rendu, ce salon de cuisine, chambre à coucher, et mon père, n'a pas dit que je devais être exproprié par la classe copropriétaire. Enfin, de, ou alors, pour être plus simple, vous savez, les apparences sont parfois trompeuses. Je squatte un salon-chambre à coucher, et qu'il est évident que ce hors-sens indiscutable, même si je ne squatte pas, puisque la voisine de palier m'a demandé de l'appeler dans le téléphone, et cela, indiscutablement, est, a été, et fera un sens un jour. Tu ramènes toujours toutes nos problématiques autour de ta petite personne avaient en effet ajouté une ancienne rédactrice de France Culture qui depuis longtemps considérait qu'il fallait en finir avec l'héritage de mai 67, 68, 69, 70, 99. Tu nous fais chier, avait-elle ajouté. Tais-toi, avait-elle ajouté. Voilà, merci. Je te remercie, Bien. Ah, C'était franchement, franchement très bien. Oui. Donc, donc... Euh j'ai pas mes lunettes, est-ce que tu peux me relire le titre euh... Alors, il y a écrit Pierre Merechkovski, oui. « Inclusion, parité et société ».« Inclusion, parité et société ». Amazon édition, prix libre. Voilà. Alors, il manque un, un, une page, je vous explique, que dans le cadre d'une action décentralisée en banlieue, il sera rendu compte à l'Assemblée Générale du film qui sera constitué, qui s'appelle ouais, « Où est tous ensemble ?» de l'utilisation précise et exacte de l'argent qui aura été récolté par la revue Inclusion, Parité et Société à prix libre. C'est-à-dire, je donnerai un compte-rendu précis, au centime près, de l'utilisation des fonds qu'auront permis de récolter cette brochure, qui est donc un support au film qui s'appelle « Ouais, tous ensemble !» et qui, qui se passe dans un abriature anti-atomique une salle de cinéma, parce qu'à Pierre il y a une bombe nucléaire qui a, qui a explosé, et c'est totalement imaginaire. Et, et donc, voilà. euh, il faut préciser que tous, tous les petits livres de termes, sont garantis, sans amiante. Sans amiant. Sans, sans aucune fibre d'amiante, ouais. et alors là, ouais. je voulais voir, parce qu'on va parler à un moment du petit tronc, alias ouais. le père Hubert. Euh, parce que après tout, tout, tout toute cette histoire, c'est pour ça que des fois, moi je, je prends le parti d'en rire, parce que si, si on regarde le réel, euh, donc on va se pleurer sur les baskets, c'est pour ça qu'il est, est bon de, de, de rigoler de toutes les choses qui nous angoissent, parce que c'est le seul moyen de les, je dirais un petit peu, de les exorciser. Voilà. En plus, je sais, et c'est pour ça qu'il y a eu Ramon, et je le présente, anarchiste, Virginie anarchiste, Roger Nimaud anarchiste, comme Marc, mais qui n'est pas là. Et effectivement, le fait de ne pas se fier à une autorité est important, notamment par rapport à ces environnements publics, ou plutôt institutionnels. Euh, qu'ils soient publics ou privés. On s'aperçoit, que ce soit pour l'amiante, les pesticides ou le nucléaire, qu'en en fin de compte, malheureusement, les personnes qui travaillent dans ces industries représentent peut-être euh, l'aspect de l'iceberg qui oui. sort de l'eau alors que tous les enfants et on le sait, tous les enfants qui vivent à moins de 30 km d'une installation nucléaire ont des, des leucémies des taux de leucémie. Supérieure au reste de la moyenne nationale. Donc, euh, n'importe quel euh, statisticien et n'importe quel médecin dira que, ben, effectivement, ils sont à moins de 30 km d'une installation nucléaire. C'est donc assez euh, logiquement, certainement, la centrale ou l'installation nucléaire qui est responsable euh, de ce surplus de l'eucémie. Mais euh, pour ce qui est de l'ONES-ous-bois, actuellement, l'État reconnaît. Combien de victimes et les, les, les médecins, enfin les, les, les scientifiques qui ont fait des études euh, hors ministère de la Santé, eux, ils en ont Ça, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ce que l'ARS reconnaît, on, on ne le sait pas, en fait. On n'a jamais été tenu au courant, nous, les associations, de, de ce que l'État reconnaissait via l'agence régionale de santé Paris-Île-de-France. On ne sait pas. Euh, pour ce qui nous concerne, on en est euh, à plus de 300 victimes recensées, mais une étude du GISCOP 93, qui est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, estime la population impactée à plus de euh, 30 000 personnes. C'est une étude de 2012. 30 000, voire même un petit peu plus. Alors, je vais te demander une chose, c'est purement technique. Oui. C'est d'aller rejoindre mon euh, ami Ramon. Oui. Parce que comme ça, ça va me donner un, un axe. Pardon. Et puis, Oui, va plan, oui non, mais c'est très bien. Moi, moi, moi ce que, que j'aime, c'est. Même si c'est diffusé euh, dimanche. Euh, en, en différé euh, l'idée pour moi c'est le, le, di le direct et le plan séquence et c'est pour ça que c'est très très bien que Pierre soit passé parce que dans les émissions Radar, Pierre nous fait euh, souvent euh, le plaisir de, de, de venir euh, euh, nous décontracter les zygomatiques ce qui fait qu'on évite le cancer des zygomatiques ce qui n'est pas une mauvaise chose Voilà. Ça en fait et, une moins. Et, et donc, et puis ça me fait <coughs> plaisir de vous avoir tous les deux dans l'image parce que euh, tous les deux vous perdez votre papa euh, mais je ne sais rien, peut-être que dans ta famille il y a, a, a d'autres personnes. Non. Mais par contre Virginie, tout à l'heure je ne t'ai pas laissé finir, mais tu as parlé de ta grand-mère et ton père, et après tu n'as pas encore parlé je crois de Stanley. Que, moi j'aimerais bien que tu en parles parce que souvent on est très anthropomorphiste oui. par rapport euh, aux au, au, au crimes euh, euh, industrielle et on oublie euh, les animaux oui. et, et les animaux moi j'y ai pensé quand je suis venu euh, t'écouter à aulnay sous bois parce que en fin de compte cette amiante il euh, y en avait partout et donc les oiseaux en ont mis dans leur nid et très certainement les oiseaux qui nichent dans des combles on en a emmené dans des combles et il y a certainement des maisons à aulnay sous bois qui dans leurs combles ont de l'amiante qui a été apportée par des oiseaux voilà et donc euh, savoir si les oiseaux euh, comme c'est arrivé par rapport à Tchernobyl, tous les oiseaux non migrateurs qui vivent autour de Tchernobyl ont euh, le cerveau plus petit. Donc ça réduit leur système nerveux central. Donc toi, raconte moi un petit peu l'histoire de, de, de cette année. Mais Je vais vous le présenter, il est là en photo avec mon père. C'est ce petit épagnol breton là que... Bah, qui a fait partie de ma vie dès, sept... dès février euh, 2006. Je l'ai eu à quatre mois et demi. Et un an et demi après le décès de mon père, euh, mon, mon épagnol breton a développé un, un mesothéniaux lui aussi. Donc lui ce n'était pas à la plèvre mais au péricarde. Je l'ai fait opérer, on m'a dit que ce n'était pas ça et finalement euh, la plèvre aussi a développé euh, des cellules cancéreuses donc le mésothélium a été confirmé et Stanley lui, alors je sais que peut-être certains auditeurs vont nous dire ah ouais c'est un animal, ben oui peut-être, mais euh, pour moi c'était un membre de la, de la famille et je l'assume, c'était mon inséparable et après avoir perdu plusieurs humains à cause d'une usine en Seine-Saint-Denis qui s'est permis de s'installer en, en plein centre d'Aulnay-sous-bois et de broyer de, de l'amiante et de contaminer tout Aulnay pendant des, des décennies. Je fais une petite parenthèse. L'usine a été déconstruite, dépolluée en 2009-2010 grâce aux associations. Le coût a été de 16 millions d'euros et ce sont les Olnésiens malades qui ont payé le CMMP, lui, n'a payé que 3% du prix de la dépollution. Vous vivez ça et après, dans votre, euh, dans votre vie, vous essayez de, de faire face, de survivre à ça, à une injustice totale, c'est-à-dire euh, une maltraitance médicale, un mensonge médical absolument affreux qui a eu lieu à Nevers, dans la Nièvre, et que je raconte en détail avec mon père dans ce livre. Euh, vous faites face à, au mépris des institutions et... Euh, au fait que l'industriel ne sera jamais condamné, puisque d'après la loi française, il y a prescription. Et après, c'est votre animal de compagnie qui tombe malade. Pourquoi Parce qu'il est né dans un, dans un élevage en Saône-et-Loire, qui était juste bourré d'amiante. Alors Stanley, c'est... Euh c'est une victime emblématique aussi, quelque part, puisqu'on ne parle pas de tous ces élevages, de tous ces bâtiments avicoles, agricoles, qui sont bourrés d'amiante. Et ça, c'est la suite, c'est l'héritage toxique. C'est-à-dire que l'amiante en place, en France, c'est 73 kilos par habitant. Et euh, là, on est en pleine deuxième vague, c'est-à-dire des gens qui tombent malades, des gens, des animaux, enfin tous les êtres vivants, tout ce qui respire peut mourir de l'amiante. Et euh, on a notamment en ce moment un, un second scandale de l'amiante qui, euh, qui, euh, qui se situe dans les établissements scolaires, et on n'en parle pas. Et plus de 70%, je crois, des, de, de tous les, les établissements euh, scolaires, donc ça va de l'école maternelle jusqu'aux jusqu universités, qui contiennent de l'amiante, et, et certains d'entre eux depuis déjà plusieurs décennies, ce qui fait que cette amiante a de, malheureusement de fortes malchances de se libérer. Et, on sait qu'une seule fibre d'amiante peut suffire à oui. démarrer un mésothélium. Oui, c'est un cancérogène sans seuil. Et les pouvoirs publics ne se préoccupent pas du, du problème de l'amiante dans les établissements scolaires. Alors le type d'établissement euh, les, les plus touchés, ce sont les, les lycées techniques et professionnels. Là, euh, on, atteint, on dépasse les, les, les, les 70%. Euh, Libération, en février 2019, le journal Libération a a fait tout un sujet là-dessus qui est consultable sur Internet et ils ont également élaboré un, un site qui permet d'entrer de, le nom d'un établissement scolaire pour savoir euh, s'il est contaminé à l'amiante et de quelle manière. Est-ce que toi, par rapport à, à ce qui s'est passé à Saint-Denis, parce que ton, ton père travaillait à Saint-Denis, moi je, je suis, je suis, je suis défini sur scène, donc je suis oui, donc je tout, tout à côté, je, je me souviens même de cette cuisine, je suis passé plusieurs fois devant et étant jeune, euh, est-ce qu'il est qu y a eu euh, euh, des études de fait par rapport euh, à l'environnement, aux gens qui vivaient autour de l'usine ou Est-ce qu'il n'y a rien eu de fait non, à, à, à ma connaissance, il n'y a rien eu de fait, en tout cas, euh, dévoilé officiellement. Mais ce que, ce, qu a pu, ce, que, ce que tout le monde a pu, a pu remarquer, c'est qu'à euh, la fin des années euh, 80-90, toutes les usines, parce que Saint-Ny était truffée d'usines en, en tout genre bien, bien pollu polluantes, euh, pas, pas que l'amiante, il euh, y avait euh, tout, tout un tas de, de trucs, du, du plomb, du gaz, y il avait, y avait vraiment de tout. Et on a commencé à, à fermer toutes les usines et à les, et à les démanteler les unes après les autres. Maintenant, quand on, on traverse la, toute la zone de la plaine sannie ce sont des bureaux, studios des télés. studios télé qui sont là-bas, mais il n'y a, a plus une seule usine. Donc, euh, on a on a évacué le problème, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'usines, il n'y a, a plus de problème. Enfin, problème on on l'a mis, mis sous le tapis, Alors, hein, le problème. Alors justement, par rapport à ça, sous le tapis, à ou soubois qu'est-ce qui risque de se passer dans, dans une trentaine d'années Parce que je crois qu'il y a un parking, il y a une dalle de béton. Sous cette dalle de béton, il reste beaucoup de l'amiante de cette euh, usine empoisonneuse. Euh, dans 30 ans qui, qui nous dit qu'il ne va pas mettre un, un coup de bulldozer ou de marteau-piqueur sur cette dalle et pourquoi pas un lotissement ou, ou euh, des pavillons. Alors, et, et que, quelle garantie est-ce qu'on a par rapport à ça euh, parce que cette amiante là elle n'a pas, elle, elle pas, pas été retirée entièrement, elle, est, elle était enfouie. Et donc, est-ce que tu peux nous citer justement des cas où l'amiante avait été enfouie et où on euh, a creusé et malheureusement, il y a eu des morts Alors déjà, par rapport à Olney. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine est restée en friche industrielle de 1991 à 2009-2010, à un mètre, un mètre de l'école la plus proche. Et que les enfants de cette école avaient fait de cette friche industrielle leur terrain de jeu. Donc des petits Paul, et des petits Ahmed, des petits Tony et d'autres, il y en aura encore au moins pour trois générations. En... Jusqu'à plus de 2100, quoi. Ben et oui, mais oui, casque. puisque les gosses des, des écoles voisines et puis des gens ont squatté aussi cette friche industrielle et, et sont ou vont tomber malades. Donc, il va y avoir une seconde épidémie par rapport à la pollution résiduelle de cette usine. Maintenant, il est à espérer que que les pouvoirs publics feront en sorte que la dalle de béton qui a été posée et sur laquelle maintenant, bon maintenant c'est un parking, effectivement ne sera jamais touchée, puisque à l'époque de la dépollution, l'amiante a été retirée sur une couche de 30 cm, mais en dessous il en reste. Donc il faut que ça reste comme ça et que cette zone ne soit pas touchée, qu'elle ne soit pas constructible et qu'il euh, ne se passe jamais rien, qu'il n'y ait pas de construction à cet endroit. C'est absolument nécessaire. Alors, je, je tiens à préciser la forte ambiance, c'est parce que il y a un match de la Coupe du Monde qui se déroule oui. dans l'horrible Qatar voilà, voilà. Euh, qui a tué euh, je crois des centaines d'ouvriers euh, étrangers Exactement. pour réaliser les infrastructures qui reçoivent la Coupe du Monde de football. Nous, en 2024, on aura la même punition avec les Jeux Olympiques 2024, inspiré par Monsieur de Coubertin qui était un admirateur d'Adolf Hitler, euh, on, on est dans une société assez, euh, assez étrange euh, où euh, les pains et les jeux euh, font passer aux obviètes euh, euh, des problèmes euh, réellement vitaux comme euh, l'amiante le nucléaire et les pesticides. Oui. Alors, euh, tu avais rendu hommage un survivant euh, en 2015. Pardon Roger, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure sur l'amiante euh, qui a été enfouie et qui effectivement cause déjà des victimes. Il y a l'histoire qui s'est déroulée à, à Tours, sur l'Île-aux-Vaches où des, des employés de, de la commune et des, et des territoriaux ont euh, ont effectivement eu des, des travaux à faire sur, euh, sur une île. Ils sont tombés sur de l'amiante enfouie et il y a déjà plusieurs décès. D'accord. Euh je dirais c'est une île. Hein. c'est un îlot sableux au large de Tours parce qu'il faut après que la Loire euh, euh, il y a quelques îlots qui restent permanents voilà. mais ça reste, ça reste un fleuve qui n'est pas euh, je dirais domestiqué comme la Seine euh, moi je me souviens d'un ami africain quand il a vu la Seine il m'a fait oh, c'est ça cette filière voilà, parce qu'il pour lui un fleuve on n'en voit pas le bord et ça charrie des rochers voilà donc euh, euh, aujourd'hui on est dans une situation, par rapport à l'Amiante, où il n'y a aucun suivi de la part du ministère de la Santé, c'est-à-dire que c'est le, le minimum vital. Euh, quand quelqu'un se met à hurler en préfecture, le préfet envoie doit les gens, donc on comprend pourquoi les préfets euh, touchent 6 000 euros par mois, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment euh, les garde-fous euh, d'un système militaro-industriel. Aujourd'hui, l'ensemble des élus euh, ne représentent personne, vu qu'ils ont été élus sans quorum du corps électoral. Donc, on n'est pas dans une dictature, mais nous ne sommes plus dans une démocratie. Donc, euh, aujourd'hui, ce sont des associations qui essaient, avec des moyens ridicules, d'informer, de prendre en charge les victimes, et donc il faut, cette vidéo, moi je l'ai faite, pour que tous les gens qui vivent à Saint-Denis, qui ont vécu à côté de usines, les gens qui ont vécu à Aulnay, euh, euh, contactent... Euh, ben les... Asbestos France. Voilà, je mettrai le lien, qui disent à quelle période ils ont vécu euh, à Aulnay, dans quel quartier, et à partir de là, ça permettra à des chercheurs et à des scientifiques, d'étoffer euh, leur étude, parce que moi je suis certain que dans les années qui viennent, on va découvrir des milliers de cas de gens qui sont morts de mésothélieuses. Et il faut réellement ne pas baisser les bras. Et de cancer bronchopulmonaire pulmonaire puisque l'amiante cause aussi, bien évidemment, euh, des cancers broncopulmonaires. C'est un cancer multifactoriel, mais l'une des causes possibles, c'est l'amiante. Voilà, donc, aujourd'hui, là, on en est à 50 minutes. je pense qu'on va arrêter, parce que ça devient euh, euh, assez pénible de, de parler avec ce bon mais je trouve ça très bien, parce que c'est le, le but de Radar. Oui. Radar, c'est d'être au milieu des dans, gens. Dans l'ambiance. Exactement, dans l'ambiance. Non. Mais moi je vous remercie euh, réellement tous les deux, euh, Ramon et Virginie. Merci à euh, toi. Là, là on en a vraiment profité, tu passes sur Paris, tu es fatigué. Les gens le verront sur ton visage, es vraiment... on voit bien que tu es fatigué. Donc, euh tu comptes pas ton temps bénévolement depuis plusieurs années, euh, moi je, je, je peux en attester, tu as abattu un énorme travail, j'aimerais que tu nous donnes quand même aussi un tout petit mot sur ce deuxième livre parce que euh, ça, je, je sais que c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur, euh, donc parle-nous un tout petit peu de ce livre même s'il est, entre guillemets, sujet mais pas tout à fait. Ben disons que dans ce livre, j'ai pris plaisir à, à écrire le premier pour que mon père témoigne et celui-ci, c'est le récit de mes années en tant que professeur d'anglais en, en présentiel. Et pour terminer l'émission, puisqu'on puisqu parle de l'éducation nationale, j'aimerais la dédier à... À Lorraine et à François, son papa, il était instituteur à la Seine-sur-Mer. Il est décédé en février 2017 d'un mésothélium empoisonné dans sa salle de classe. Et euh, c'est une victime emblématique de cette seconde vague d'épidémie de, de l'amiante, due à l'amiante en place. Voilà, j'ai une pensée pour, pour Lorraine et pour François. Eh bien voilà, et ben je, je dédie cette émission à Paul duquerou Comment s'appelait ton père Jésus Pinot. Et Jésus Pinot, voilà. Paul Dupérou et Jésus Pinot, c'est pour vous cette émission. Et puis, bah, je, je remercie Anne deux parce que euh, franchement, euh, ça envoie, ça envoie, oui, ça envoie. Bravo à tous. Et puis, bah, je vous dis, euh, ben, au Premier jeudi de janvier, je ne sais pas encore quand, quand ça tombe. Cette fois-ci, j'espère avec Marc, avec Bruno, avec Fabrice, avec Pierre. Ce soir, on a eu Pierre avec Nina qui est passée très gentiment. Et euh, voilà. Pour moi, elle est très bien cette émission. Donc je vais, je vais, je vais couper et je vais essayer de la mettre en ligne euh, dès demain. Voilà. Merci. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci.